Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle eh bien, je vais révéler les noms des heureux gagnants du concours de Noël. Alors oui, euh, cette année, euh, dans ce concours, il y avait deux formations à gagner. Alors, à savoir la formation marathon d'anglais et la formation et ou la formation marathon d'espagnol. Donc, pour pouvoir parler rapidement euh, l'anglais ou l'espagnol avec un accompagnement... continuer pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au marathon euh, des langues et eh bien je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous ou juste ici pour en plus recevoir votre kit de démarrage euh, gratuit pour savoir comment bien démarrer l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors je vous remercie à tous d'avoir participé j'ai lu tous vos petits messages, tous vos petits commentaires euh, que vous avez mis en dessous de la vidéo tous les mails que vous m'avez envoyés, tous les messages Instagram, j'ai vraiment euh, lu tous vos petits messages, j'ai pas encore euh, pris le temps de répondre euh, à tout le monde, mais ça sera fait, rassurez-vous. Euh, J'ai aussi vu des élèves, pas mal de mes élèves qui ont qui ont participé, qui sont déjà soit dans le marathon d'anglais, soit dans le marathon d'espagnol et qui ont également joué pour euh, gagner l'autre formation. Donc, euh, merci à vous, merci pour votre confiance. Et euh, donc, aujourd'hui, vous allez savoir comme prévu, les noms des heureux gagnants, ils sont juste ici. Alors, avec ce genre de concours, j'aime bien et en même temps, j'aime pas parce qu'en fait, je vais... Euh, il y aura deux gagnants et tous les autres sont toujours un peu déçus. Donc, je me suis demandé comment faire pour euh, faire en sorte que tout le monde puisse gagner. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous permettre, euh, une fois que j'aurai ré révélé les, les, les noms des deux gagnants, et eh bien, pour ceux qui n'auront malheureusement pas forcément gagné la formation, vous on rejouer euh, plus tard euh ben, ça sera l'année prochaine à moins qu'il y ait un anniversaire. Entre-temps, euh, en cours d'année, on verra bien, je je sais pas, je sais pas d'avance ce que je vais ce que je vais organiser, mais euh, ce que je voulais vous dire c'est que je vais vous permettre de vous inscrire euh, dès aujourd'hui dès la fin de cette vidéo à aux formations marathon d'anglais ou marathon et ou marathon d'espagnol parce que les inscriptions ne sont pas ouvertes toute l'année. Donc là, je les, je les ouvre dès maintenant. Et donc, vous pourrez vous inscrire avec un bon petit tarif de Noël qui va bien. Et euh, d'ailleurs, si vous hésitez à vous inscrire, profitez-en parce que euh, j'ai plein de projets en tête pour 2020. Je vais ajouter plein de nouveautés dans ces formations. Donc forcément, le tarif sera plus élevé. Mais euh, si vous intégrez la formation maintenant, eh bien vous aurez quand même euh, accès aux, aux mises à jour de l'année prochaine sans, euh, sans frais supplémentaires, évidemment. Donc, euh, profitez-en parce que je ne sais pas quand, je ne sais pas euh, exactement combien. Mais euh, forcément, le tarif sera plus élevé. Donc, je vous rappelle simplement... Ce que sont ces formations Alors, on démarre avec le marathon d'espagnol, donc la formation pour parler euh, espagnol, pour débloquer votre oral. Cette formation, elle s'adresse aux personnes qui ne parlent pas espagnol, qui sont débutantes, qui veulent débloquer leur oral, parler avec fluidité. Et donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette formation Eh bien, vous allez retrouver euh, la méthode, donc pour débloquer cet oral, pour parler avec fluidité. Vous allez retrouver euh, les fiches pédagogiques, donc les cours euh, d'espagnol hyper simplifiés avec du vocabulaire, uniquement utile avec des exercices décorrigés, vous aurez également les podcasts, donc ce sont des audios à écouter et euh, à lire, vous aurez le, le script avec et vous avez également accès au groupe privé euh, avec les autres élèves, vous avez accès à la classe virtuelle pour se motiver à plusieurs. Et donc je vous fais le petit tarif de Noël à partir de 67 euros par mois pour vous inscrire à cette formation ou alors euh, 397 euros euh, en une fois. Donc au lieu de 497 euros. Et donc pour le marathon d'anglais, et eh bien sur la même méthode, euh, la formation qui permet de débloquer votre oral et de parler anglais en 6 mois. Euh, donc vous allez retrouver toute la méthode donc sur six mois avec accompagnement pour savoir comment débloquer votre oral. Vous retrouvez les fiches pédagogiques, donc les cours d'anglais hyper simplifiés, les podcasts avec les scripts, euh, l'accès au groupe privé. Et euh, en plus de la, du, de la formation de marathon d'espagnol, vous avez des coachings mensuels, c'est-à-dire que euh, je réponds à toutes vos questions, je vous booste euh, chaque mois via des conférences. Et donc cette formation, elle est accessible. Dès maintenant, à partir de 92 euros par mois ou 497 euros en une fois au lieu de 697 euros. Et si vous voulez aller plus loin et avoir un accompagnement plus, plus, plus, pour être coaché chaque semaine, pour avoir des appels avec moi, eh bien, vous pouvez accéder au pack premium du marathon d'anglais qui, lui, est à 697 euros au lieu de 997. Voilà, vous savez tout sur ces deux formations. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant jusqu'à dimanche, 22 décembre minuit, euh, ça sera ouvert jusqu'à dimanche pour vous inscrire. Et si vous voulez faire un cadeau de Noël, offrir en cadeau euh, à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, euh, à me prévenir afin que je puisse vous euh, organiser tout ça, vous faire un petit bon cadeau, comme il se doit pour le cadeau de dernière minute. Donc maintenant que vous savez tout ça, vous êtes tous en train de trépigner pour savoir euh, le les deux heureux élus les deux heureux gagnants du concours. Je vais dire le suspense, c'est fait exprès. Donc, on a, euh, on, donc on a deux gagnants qui se trouvent juste ici. Donc, on a marathon d'espagnol, marathon d'anglais. Voilà, les noms sont dans ces deux enveloppes. On commence par quoi Anglais, anglais, espagnol ou anglais On n'est pas en live, alors je ne vais pas pouvoir vous faire décider. Allez, on démarre par le marathon d'espagnol. Alors, j'ai envie de faire durer encore le suspense, le suspense. Donc, le marathon d'espagnol, le gagnant ou la gagnante. Et attention, attention, ah, c'est une femme et c'est Marie-Agnès. Marie-Agnès, bravo, euh, bravo à toi, bravo à vous. Vous avez gagné euh, la formation de marathon d'espagnol. Et donc, maintenant, on va passer au marathon d'anglais. Donc, il nous reste un gagnant ou une gagnante. Donc, marathon d'anglais. Attention, je regarde. Et c'est Lucas S. Lucas S. Donc, euh, voilà, vous avez gagné tous les deux euh, la formation. Donc, Marie-Agnès a gagné le marathon d'espagnol et Lucas a gagné le marathon D'anglais. Donc je vous remercie d'avoir participé euh, tous les deux, enfin tout le monde, tout le monde d'avoir participé. Merci encore à tous et je vous rappelle les liens sont juste en dessous euh, pour vous inscrire aux formations jusqu'à dimanche. Et euh, c'est donc la dernière fois que les formations seront ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Et donc si vous avez des questions sur les formations ou sur autre chose, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo ou alors même de m'appeler euh, si vous êtes vous devez être inscrit si vous avez participé vous recevez mes messages et donc je vous mets toutes les informations euh, plus en détail et euh, vous avez vu sans doute il y a des messages déjà de certains de mes élèves euh, qui sont euh, totalement satisfaits <rire> des formations donc euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir participé et donc je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et donc euh, Marie Agnès et donc, Marie-Agnès et Lucas, on euh, se tient au courant. Je vous euh, inscris dans les formations. Euh, Faites-moi un message. Et euh, donc, je vous retrouve plus tard. Ciao, les amis.